Comment réussir vos travaux en immobilier pour donner le coup de cœur à vos locataires Je vous donne tous mes conseils dans cette vidéo, maintenant c'est parti Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et on est aujourd'hui présent dans un appartement que je vous avais présenté euh, au tout, tout, tout début des travaux. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge s'abonner ainsi que la cloche notification pour être alerté en temps réel lorsqu'une nouvelle vidéo est déposée. Ça va vous permettre, si vous souhaitez chercher un petit peu dans les vidéos anciennes, de retrouver cette vidéo. C'était il y a environ trois mois. J'étais dans ce même appartement, dans l'appartement qui était vétuste, qui nécessitait des travaux de rénovation. Et vous le voyez derrière moi puisque je fais aujourd'hui cette sortie de chantier et des vidéos dans cet appartement. Le client l'a précédemment vu, il vient de partir et je tourne quelques vidéos puisque l'appartement est actuellement commercialisé. Il y aura bientôt des locataires qui vont intégrer cet appartement. On est sur une division, un appartement type T3 et à côté, puisqu'on les a scindés, il y avait deux portes d'entrée en partie commune. On a un appartement type T2 juste à côté. Je voulais vous faire cette vidéo comment réussir vos travaux en immobilier. La règle vraiment numéro une pour aboutir au succès de vos travaux, il faut vous baser sur des professionnels. En un, c'est constituez-vous une bonne équipe. C'est important que vous ayez un artisan qui tient la route. Effectivement, si cet artisan est mauvais, vous aurez beau être derrière tous les jours sur votre chantier. A priori, si ce n'est pas vous qui allez faire l'électricité et de la plomberie, ça ne changera de toute manière rien. Donc Vraiment vérifier la qualité précédemment du travail qu'il a fait par exemple euh, sur d'autres chantiers. Demandez-lui à en visiter ou si par exemple des amis vous l'ont recommandé, ça va faire toute la différence. Ici, c'est une excellente équipe de travaux euh, qui est au service de nos clients. Donc, on, est, on a sorti l'appartement dans les délais, c'est parfaitement respecté, c'est beau, tout est aux normes, tout est fonctionnel. Euh, J'ai fait le tour de l'appartement à la sortie, il n'y a aucune reprise à, à mes yeux, donc c'est parfait. Donc, c'est vraiment la différence qui va être primordiale, c'est vraiment d'investir sur l'équipe, aller vers de bons professionnels, ça fera toute la différence pour respecter les délais, pour respecter le budget et pour sortir un appartement bien entendu qui est conforme. On me dit souvent, est-ce qu'il faut faire du low cost Est-ce qu'il faut faire du haut de gamme pour que ça marche Qu'est-ce que tu préconises là-dessus Moi, je pense que c'est assez simple. Il faut être vraiment au milieu, c'est-à-dire tous ceux qui vont tirer trop vers le bas, soit les devis travaux, soit qui vont tirer trop vers le bas les matériaux, ça va être mauvais parce que ça ne va pas être pérenne dans la durée. Vous n'allez pas vous y retrouver. A l'inverse, on n'est pas dans une résidence principale où vous êtes dans l'achat coup de cœur, plaisir de vos matériaux. Le but du jeu, c'est d'être vraiment au milieu, sur de la robustesse euh, vraiment de matériaux et qu'il n'y ait pas de problème particulier. Euh, là, j'ai un radiateur, ça ne sert à rien de prendre euh, la bête de compétition de radiateur qui coûte 1000 euros le radiateur. A l'inverse, si vous prenez un véritable grille qui ne tient pas au mur, il va y avoir un sujet, il va casser assez rapidement. Donc, c'est l'importance d'être vraiment dans du milieu de gamme et surtout du milieu de gamme quelque chose qui est robuste, quelque chose qui est standardisé, que vous trouvez plateforme du bâtiment le roi merlin castorama ou sur d'autres fournisseurs mais qui est tiré à beaucoup beaucoup d'exemplaires qui a fait vraiment ses preuves ça va vous aider euh, d'une part le jour où il faudra le renouveler bah, c'est beaucoup plus simple potentiellement lui, il existera toujours et deuxièmement il sera robuste ce sera plus robuste plus facile euh, à installer et ça durera vraiment plus longtemps et donc ce sera au service de votre rentabilité le troisième point fondamentale c'est de suivre le chantier c'est pour ça que chez investissement locatif il y a une équipe le pôle architecture c'est plus de 11 personnes euh, sur la partie plan suivi de travaux et de décoration, qui s'occupent des chantiers de nos clients et il faut les suivre euh, il faut suivre les chantiers pourquoi tout simplement parce que c'est juste un facteur humain il y a plusieurs raisons déjà d'une part l'artisan sera plus performant si effectivement il voit que quelqu'un s'intéresse quelqu'un passe sur le chantier ça ne veut pas dire que ça n'avancerait pas du tout si personne ne passait ou si vous n'étiez pas là. Mais c'est tout simplement que ça passerait potentiellement en dernier et c'est humain. Si personne ne regarde le chantier, l'artisan dans son planning, bah voilà, il va faire passer potentiellement d'autres chantiers là où les gens regardent parce qu'il aura forcément une pression un tout petit peu plus fort. Donc, il va mettre le dossier au-dessus de la pile. Donc, c'est le fait de dire suivez vos chantiers, ça n'a rien de passer tous les jours, c'est bien de passer euh, moi, je pense que le, le bon standard c'est une fois toutes les deux semaines, ça fait deux fois par mois, c'est très bien. Le gros avantage également, c'est que ça permet de contrôler si l'artisan euh, est complètement de bonne foi, mais fait une erreur sur l'installation d'une ligne électrique, euh, l'installation d'une prise, d'un interrupteur, la, même, voire même d'une cloison. Et bah, de tout de suite rectifier, si vous ne passez pas, que vous passez qu'à la fin, quand il a déjà monté le cloison, fait le sol, tiré l'électricité, fait le tableau et que par exemple le compteur EDF n'est pas au bon endroit, ça va être très problématique et sujet vraiment attention donc le fait de passer régulièrement ça permet de contrôler que tout est en place et il y a toujours des ajustements à faire et quand il y en a à faire eh bah ben ils sont faits tout de suite et ils ne sont pas source de stress ni pour vous ni pour l'artisan et ils ne sont pas source de coûts financiers ni pour vous ni pour l'artisan parce que ça peut être directement et facilement corrigé et modifié. Et enfin, j'ai une anecdote euh, personnelle à vous raconter euh, sur lesquelles on s'est un petit peu pris les pieds dernièrement, c'est que souvent la plupart du temps la position standard d'un compteur EDF, c'est derrière la porte pour des raisons esthétiques, euh, pour des raisons pour pas que ça gêne, c'est quand vous ouvrez la porte, bah, vous retrouvez euh, votre compteur électrique la plupart du temps qui est derrière. Euh, c'est à peu près le, le standard dans beaucoup beaucoup d'appartements euh, et quand on refait le compteur euh, à neuf, bah, entre l'épaisseur euh, du compteur euh, électrique et du tableau qu'on vient poser plus, moi j'aime bien qu'on les coffre parce que c'est beaucoup plus joli esthétiquement, avec une petite porte en médium MDF, pas en blanc, vous retrouvez le compteur à l'intérieur, c'est très propre. Il y a l'épaisseur du coffrage. Si ce tableau électrique vous le mettez pas suffisamment loin dans l'ouverture de la porte, soit vous le mettez pas juste après l'ouverture de la porte mais qu'il est trop près, et bah tout simplement ça va gêner le degré d'ouverture de la porte dans une certaine euh, proportion. Euh, C'est quelque chose dont on s'est pris les pieds euh, en, très récemment. Euh, alors on s'en est sorti, on a fait le décalage du compteur électrique, mais ça nous a euh, engendré euh, bah un, un stress forcément avec l'artisan euh, de le faire euh, parce qu'on n'avait pas prévu que l'épaisseur du tableau plus l'épaisseur euh, du coffrage par rapport au degré d'ouverture de la porte euh, ne serait pas forcément euh, suffisant du coup ça gênait euh, un petit peu pour l'ouverture totale de la porte et comme on voulait que ce soit parfait euh, et ben on s'est un petit peu arraché les cheveux sur cette problématique pour le décaler légèrement ou l'enfoncer parce que c'était aussi une piste euh, évoquée pour l'enfoncer un petit peu dans, dans le mur porteur pour gagner en ouverture et qu'il soit un petit peu euh, un petit peu plus encastré. Euh, et donc du coup toutes ces choses là c'est l'expérience à chaque fois euh, qui va parler sur un chantier, de manière générale, vous aurez toujours des problématiques à résoudre. C'est aussi ce qui est stimulant et intellectuellement euh, intéressant. C'est que vous devez prévoir et toujours avoir un coup d'avance. Ici, c'est l'expérience qui parle et vous devez être entouré de professionnels là-dessus et par exemple par un bon artisan parce qu'il va, il va le voir ces choses-là. Par exemple, l'artisan avec lequel ça s'est produit, eh ben, c'est sûr que euh, ni notre équipe ni lui... Euh, ne reproduira ça parce que c'est quelque chose maintenant qui a été standardisé, inscrit dans une checklist de vérification avec des dizaines de points de vérification à chaque étape. et c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais rencontré. Donc c'est toute petite problématique, ça nous permet ensuite d'en ressortir à chaque fois plus fort, de les intégrer dans une checklist à vérifier. Et par exemple, cet artisan qui a été confronté aussi à ça, et eh ben il gagne en effet d'expérience et tout le monde gagne en effet d'expérience derrière pour que quand il y a un dysfonctionnement qui arrive, déjà il soit résolu euh, extrêmement rapidement et deuxièmement qu'on ne le revoit jamais. Donc, entourez-vous d'une bonne équipe qui a cette expérience-là et qui permet vraiment d'éviter des cinquantaines et des centaines de points de contrôle extrêmement précis qui font que la fluidité euh, du chantier ensuite est présente. Et je trouve que c'est souvent l'exemple dans les très grosses sociétés, on prend souvent… Euh, euh, L'exemple de l'iPhone, on dit, tiens, les enfants savent s'en servir, c'est très simple d'utilisation. En fait, plus quelque chose est fluide, ça ne veut pas dire qu'il est facile. Au contraire, ça veut dire que l'entièreté des fonctionnalités, l'entièreté de cette fluidité, de cette simplicité a été pensée en amont pour que ça paraisse simple. Mais à la base, c'est tout, sauf simple. C'est un enchaînement de vérifications, de checklists et de procédés. C'est suivre un processus qui va permettre de faire comme si tout était clair, simple et limpide, mais parce que ça respecte un cahier des charges extrêmement précis et souvent quand ça paraît simple, c'est parce qu'il y a un travail énorme qui est fourni derrière. Je suis sûr que cette vidéo va vous permettre de vous éclairer sur comment réussir vos travaux à la perfection pour faire demain de vos opérations, des opérations extrêmement rentables. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'entièreté des conseils. Et je vous invite à mettre en commentaire si vous aussi en travaux, vous avez eu ce petit caillou dans la chaussure qui gêne et où vous devez vous torturer l'esprit pour trouver une solution. Et quand vous la trouvez et que c'est résolu, vous êtes fier de vous parce que vous avez résolu dans un processus quelque chose qui était très compliqué. À très bientôt pour développer votre opération. Ciao